Je suis un homme inel qui s'épuise trop vite. À peine levé, déjà crevé, c'est mon lit que j'habite. J'ai la fresque à dans les neurones qui s'expressent, le gastéro en confiture et moi dans le stress. Je veux de l'énergie pour me lever, de l'énergie pour m'aller, de l'énergie pour me vêtir sortir, je veux seulement retrouver ma vie. Je veux changer de batterie, rallumer les bougies, enfin sortir de ce brouillard perdu dans le mal de mer, d'un chef de bibine qui ne boit pas de gin, Calvary. De l'énergie pour bouger, de l'énergie pour marcher, de l'énergie pour parler, pour comprendre et avancer, je veux seulement retrouver ma vie, pas ma de marqueur biologique, et thérapeutique, c'est le chemin de croire, de le MSFC. une fois qu'on Tout le monde est fatigué, moi aussi derrière mon clavier. Je veux de l'énergie pour pleurer, de l'énergie pour lutter, de l'énergie pour crier, résister et m'accepter. de l'énergie pour sourire, je veux seulement retrouver ma vie. L'énergie pour exister, de l'énergie pour aimer, je veux seulement